du tournoi, c'est on se retrouve donc pour la suite du let's play de All You Home, on en est à l'épisode 28, donc on devait aller sur cette île désertique où on n'est encore jamais allé, j'ai tout préparé, je vais vous montrer ça, j'ai préféré vous retrouver directement sur cette île que je ne connais pas moi-même donc je vais la découvrir en même temps que vous, en attendant, ben, un abonnement à la chaîne si vous le souhaitez, c'est gratuit et ça permet à la chaîne de monter au niveau des abonnés. Un petit like pour dire si vous avez aimé la vidéo. Et un petit commentaire, vous savez que je vous réponds toujours. Trêve de blabla, on va donc aller ici. Alors, j'ai préparé donc la plateforme que je vais prendre dans mon inventaire. Ici, le lit, la plateforme, le short, la casquette. Je vais prendre avec moi une pioche pour voir si, ça, si y a des nouveaux euh, des nouveaux minerais ou pas. Et le t-shirt. Voilà. Quitte à revenir chercher des pioches s'il y a des nouveaux minerais. On va pas trop trop s'encombrer. Ici, je vais poser quelques euh, canettes parce que j'ai pas besoin de tout ça. Ah, mais j'ai pas pris beaucoup d'eau. Hum, là là. Bon, alors, on va poser déjà notre plateforme une découverte l'île en même temps que vous alors on va mettre ça ici on va mettre ça ici et on va poser notre plateforme alors, on va essayer de la poser de façon à pouvoir sauter facilement dans le bateau voilà Hop, et on va mettre vite notre lit on sait jamais Alors dans la quête, on nous disait de retrouver euh, Marc. Il faut qu'on trouve Marc sur cette île. Pour euh, tout simplement pouvoir euh, lui demander ben, la suite des quêtes qu'on va devoir faire. Ça risque d'être compliqué. Mais bon, on va essayer. On va voir s'il n'a pas trop chaud comme ça. Hop. Hein. Bien qu'en fibre, je pas l'impression que ça lui. Euh, ça lui fasse grand-chose. Par contre, pas... si j'ai pris de l'eau, je croyais que non. Alors, euh, on va se prendre des... Euh, alors, je ne sais pas du tout au niveau de la map. Euh, au niveau de la map, si je regarde et que je zoome sur Dry Island, il y a trois grottes, mais je ne vois pas du tout, du tout d'habitation. Donc, je ne sais pas où est Marc du tout. Et pourtant, la quête nous dit bien, allez voir Marc sur Dry Island, euh, essayez de le trouver il est dans un petit campement. <coughs> Excusez-moi, j'ai vraiment la voix cassée. Donc, il va falloir on va faire qu'on se balade hein, sous le canyon. Euh, il ne va pas aimer le personnage. Hein. J'espère qu'on ne va pas mourir. Allez, on va déjà se prendre des fibres histoire 2. De... Des protéines, je veux dire. Hop. Ça nous permettra de voir arriver euh, ces chers hunters s'il y en a alors je sais pas qu'est ce qu'il y a comme animaux ici mais je pense qu'on doit retrouver les mêmes que que ceux qui sont sur les autres îles qu'on a pu voir pour l'instant il n'a pas chaud alors on va prendre quand même euh, ouais, ça Alors il serait dans un petit campement c'est assez assez vague comme histoire tout ça alors, j'ai bien mis mon lien, hein, oui. Oui, oui. Alors, un petit campement. Si je me mets en hauteur, hein, ça serait peut-être pas mal. Alors, il y a des hunters. Un petit campement. On n'est pas aidé là. Il y a un ours. Voilà, essayer de ne pas mourir et de se faire le monsieur histoire de Voilà. Alors, on va monter on va monter, peut-être que de là-haut on verra euh, on verra mieux. Euh. Je ne l'avais point vu. Hop. Ah mais est, elle, est, elle est immense mais là. un petit campement oh on va chercher hein. je ne m'attendais pas à une aussi grande île pour être honnête elle paraissait pas comme ça Gafa Mastamina. Un petit campement. Euh, mis à part euh, des cactus et des arbustes euh, et des palmiers, je vois pas grand-chose. Ben, on va aller voir par là. On va bien trouver, hein, de toute façon. Il est obligatoirement ici. Là, il y a des hunters. Il n'y a pas de campement. <rire> Et rien n'est indiqué sur la carte. Hein. Rien du tout, du tout, du tout. Oh, elle est immense. Hein. Est-ce qu'elle est le sniper J'arriverai pas à voir mieux. Voilà. Là, il n'y a rien. Donc que ce soit ça ou une grotte plutôt, ça. Euh, non. On va se diriger vers la grotte là-bas. Je pense que, ouais, c'est la grotte. Un petit campement, mon dieu. Je vais me diriger vers la grotte. Il y a des poules et des cochons. Tout à fait logique euh, sur une île désertique. Pauvre cochon. Il doit mourir de chaud. Je ne vois pas avec le sniper euh, quoi que ce soit. Alors... va aller à la grotte là. <coughs> Histoire de voir les minéraux qu'il y a. Les minerais. Minéraux. Minerais. Et euh, puis on va bien, on va bien trouver notre petit bar quand même. Hein. Il ne doit pas y avoir. Euh... Il ne pas y avoir 70 millions de. Ah mais elle est grande. Super grande. Oh la vache voilà bon on a une grotte bon on va aller voir déjà dans la grotte en espérant ne pas euh, ne pas mourir et là je vois pas de campement je sais pas où ils nous ont mis Marc mais en tout cas il n'est pas là on va changer là pour aller dans la grotte on va se mettre le, le casque Sinon on va rien y voir. Et on va s'équiper de la pioche. Ah mais elle est grosse celle-là Elle est horrible celle-là, elle est beaucoup plus grosse que... Ou c'est une impression Je ne sais pas, mais en tout cas je la trouve grosse par rapport aux autres. Non, pourtant. Ah si elle est un petit peu plus grosse, ça donne plus de... Elle donne plus de... de griffes. Je peux pas courir. Alors, on retrouve lui là, Parce que là rien de nouveau. Ça, je pense pas. Il ne veut plus courir. Bon, on va pas le forcer. À moins que je me sois chopé du... Non, mais je l'aurais marqué si je m'étais fait piquer par la. Ce serait la première fois. J'aurais du venin. Je ne sais pas. En tout cas, elle ne veut pas courir. Et si on sort de la grotte. apparemment c'est un bug hein. alors c'est un petit bug hein. j'ai dû relancer le jeu apparemment Steam a eu du mal à, à synchroniser donc euh, c'est pour ça que j'avais un petit souci pour courir donc nous sommes bien à la recherche euh, de Marc. on n'a toujours pas trouvé je sais qu'il peut se trouver Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des nouveaux minerais euh, dans les grottes c'est hein. vraiment un truc par rapport à la map c'est quand même celle de départ qui est beaucoup plus grande hein, mais euh, elle est quand même pas mal dans son genre bon alors je vais tourner, je vais virer histoire de voir euh, si j'avance et puis euh, dès que, ce que je vous propose c'est que dès que je trouve Marc ben, euh, je vous récupère parce que je pense que je vais tourner un petit moment avant de le trouver le monsieur et je vous récupère à ce moment là à tout de suite alors je vous récupère ici je ne l'ai pas trouvé encore hein. mais voyez quand la map est grande hein. euh, Enfin l'île du moins où on doit aller donc euh, c'est pas gagné c'est pas gagné de pouvoir le trouver donc, je voulais quand même vous montrer la, la taille de l'île de donc je ne sais pas où il est caché mais il est bien en tout cas donc, je vous retrouve dès que je ben, dès que j'ai mis la main dessus, si j'y arrive. Alors, le campement est ici. C'est-à-dire que si je vous mets la map ici, j'ai tourné un petit peu quand même. Hein. Euh... Voilà. En fait, vous avez la pique ici de Island Et juste en face de moi, là, vous avez le campement. Juste là. Si je prends le, le, le sniper. Hop. Voilà, donc on devrait trouver Marc ici. Donc pas trop, un peu pénible à chercher quand même. Hein, mais bon, euh, j'ai tourné, j'ai viré pendant un petit moment. Et donc on va voir, mais on ne sait pas ce qui nous attend ici. Alors il va y avoir sûrement des trucs à looter. J'espère qu'il n'y aura pas de Hunter. Alors, bon, il y a des trucs à looter. Comme sur l'île des traders, si vous, vous rappelez le, le dans le let's play, quand on a visité l'île des traders, il est là. Alors, on va looter tout ce qui y a à prendre là. Parce que je vais balancer peut-être, il vais que je jette des choses. Euh, j'ai jeté l'étoile d'araignée, j'ai jeté ça, je vais jeter ça. Les clous, j'en ai 4 millions. Euh, hop, et... On va voir ce qu'il y a à Loot et d'autres avant d'aller parler à Marc. <coughs> non, ici, il n'y a rien. Non. Alors, comme, comme sur les traders, il faut prendre toutes les poches. là. Hein. C'est du Loot. Il faut visiter vraiment toutes les cabanes. Faire gaffe, évidemment. Hop, ici, il y a... Il n'y a, a pas l'air d'avoir grand chose. Là c'est le Shepard. Ici. Tout ça pour ça, mais il n'y a rien. Il n'y a rien à looter. Mmh. Ici. <coughs> Un petit sac. Hop. On lui parlera en dernier. Alors, le bois, je peux le jeter. Le bocal vide, la pierre. Ça, j'en ai 3 tonnes aussi. Je vais prendre les vitres. Ça, je m'en fous. La clé, je vais le prendre. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose ici Ici. Ici. Il n'y a pas l'air. Est-ce un truc que j'ai pas visité euh, là peut-être? Encore une poche ici. Alors on va jeter un peu ça boire le, le jus là ça va me permet de faire de la place euh, au niveau des pommes on va les manger voilà euh... je sais pas on y est allé là-dedans je ne sais plus je vais remonter au cas où ouais hop on a un sac de prendre ici oula alors ça je vais le prendre les balles j'en ai euh, les clous je les ai jetés tout à l'heure mais bon prendre les sous bien sûr excusez-moi j'ai vraiment la voix fracas ne me demandez pas pourquoi. Donc ça, je vais le laisser. <rire> on sait qu'il nous reste des choses à, à looter. Ici, on a encore un petit sac. Mais celui-là, je crois qu'on l'a pris. Même pas. Alors, euh, je vais jeter ça. Je vais prendre ça. Hop. Lui risque de me, me, me donner quelque chose en, en échange à, de la réussite de la quête. Bon, tant pis, je vais jeter la clé. On va boire. Voilà. Ça fait deux emplacements. Euh, Pop Là, on y est allé. Là, on y est allé. Je crois qu'on est allé partout. Alors, que va nous dire Marc Et Max alors nous voudrions que tu fabriques un réacteur. Et me le... On se retrouve dans ces fameuses quêtes où on va devoir crafter, si on n'a pas assez de, de, de minerie, on va devoir miner comme des malades, euh, parce qu'il lui faut euh, 250 pièces de scrap métal. Euh... Ça va être un enfer. On, on retombe, vous savez, dans les... Euh... Dans les, euh, dans les quêtes euh, un peu euh, un peu pénibles, où euh, ben, il nous demande des trucs euh, on va devoir encore crafter comme, euh, comme pas possible alors ramener le réacteur et 250 pièces de scrap métal alors scrap métal je ne sais pas si je l'ai dans l'inventaire là alors, euh, hop, le scrap métal, je crois que c'est euh, directement à la base. Tout ça pour ça, non. Ouais, c'est dans, dans la base hein, qu'on peut le faire, le scrap métal. Donc, je ne pourrais pas vous le montrer là. Alors, euh, délivrer un réacteur, 250 pièces de scrap métal pour marque sur Dry Island. Le scrap métal peut être looté dans de petites quantités... Mais le meilleur est que euh, vous ayez aussi construit vous-même le réacteur en, en décomposant de vieux fusils ou avec euh, des pièces de fusil euh, que vous pouvez euh, trouver, des pièces de fusils qu'on peut trouver en, en, en, en tuant les, euh, les hunters. Euh, donc on loot et puis on trouve des morceaux de flingue. Et euh, des parties de fusils. Il ben, va falloir voir ce que ça nous demande exactement comme... Euh, comme partie de flingue parce que sinon, à la limite, au niveau de la map, si on trouve pas, on peut toujours aller aussi euh, sur, sur l'île des traders ici, ou même ici, là, plutôt à Skull Island, pardon, à Skull Island, il y a la, la vendeuse d'armes, donc on peut trouver les moitiés de fusil, mais ça va prendre un certain temps. Eh ben ça promet, donc, bah, écoutez, on va aller voir, euh, alors, 250 scrap métal, déjà, et un réacteur. Cool tout ça, euh, on va aller voir un petit peu dans cette mine là. Ici, on va faire le stock de sinon l'épisode va être vraiment, vraiment, vraiment court. Euh, Qu'est-ce que je pourrais? On va manger ça. Je suis à fond. Alors, du sable, je vais garder. Alors, on va aller voir un petit peu quand même par curiosité ce qu'on trouve puisque ça, il y a eu un petit bug. Euh, ce qu'on trouve dans cette fameuse mine, Alors j'ai un ours devant. Cette membre est débarrassée histoire 2 de... <coughs> Je m'excuse vraiment pour la voix mais alors Un jour il fait soleil, un, un jour il fait bon, un jour il pleut. Un, voilà, et bien on s'attrape un petit peu la crève. Je m'excuse par avance, mais voilà, je n'y peux absolument rien. Alors, on va aller.. très euh, Je ne sais pas si c'est voulu, vu que le nouveau développeur a repris, euh, a, a repris le jeu, hein, puisque vous savez que c'est celui qui a développé The Infected, qui avait fait ce jeu à la base et qu'il a abandonné sans prévenir personne, en laissant le jeu complètement bugué. Euh, avec plein de soucis il y a quelqu'un d'autre qui l'a repris ça je vous l'avais dit, il y a quelqu'un d'autre qui l'a repris qui le retravaille et qui essaye de rattraper toutes les bêtises qu'a fait l'ancien développeur avant de l'abandonner comme ça et euh, là par contre il a fait un super truc on peut voir l'eau, euh, ouais. bon, moi je trouve ça joli chacun son truc Alors je, par contre j'ai pas mal honte d'allumer bon, je vais prendre ma pioche on va, on va jeter un oeil dans cette grotte là vu que là je peux courir alors Voir ici s'il y a de nouveaux minerais. J'ai pas l'impression, hein, euh, j'ai vraiment pas l'impression qu'il y ait de nouveaux minerais. On a de l'huile, ouais. Et là, non, ça on peut pas le. C'est de l'huile. toujours rester attentif au moindre bruit hein. les hunters euh, se planquent dans les grottes aussi donc on fait gaffe j'ai l'impression qu'il n'y a même que de l'huile ici hein. bon, ça c'est rien ici c'est pas un nouveau minerai ici non c'est la déco il n'y aurait vraiment que de l'huile ouais apparemment Encore de l'huile. <rire> Maintenant, du fait qu'on a fait euh, toutes les îles, on sait où sont les, les différents euh, minerais, de toute façon. Donc, euh, bon. Ouais, donc, apparemment, il y, y a de l'huile ici. Hein. C'est bon à savoir. Hein. Si on est en manque, en manque d'essence, on peut au moins... Euh, On sait qu'on pourra la trouver ici bon ce que je vais faire moi, de mon côté je vais retourner à la base et je vous retrouve une fois que je suis là bas et ce que, ce que euh, je vais faire on va on va chercher ensemble où on peut faire ce réacteur euh, et puis bon voir comment on, les, les parties de fusil qui sont demandées etc etc donc je vais me balader un petit peu je vais retrouver mon bateau parce que bon là les mines je pense pas que je vais toutes les faire puisque c'est que de l'huile qu'il y a partout contrairement aux autres grottes hein. Là, non, et là, c'est toujours de l'huile. Ouais. Donc, euh, je vous retrouve une fois que je suis carrément revenu à la base. Puisqu'on sera obligé de revenir ici euh, pour euh, ben, ramener à Marc le réacteur, etc. Et on voit à la base euh, ben, comment on peut faire ce fameux réacteur. Je vous dis à tout de suite. Enfin, le temps que je fasse, l'aller-retour. Voilà, enfin, l'aller plutôt. A tout de suite on se retrouve donc à la base. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai faites une fois que je suis arrivée à la base. Alors, pour le réacteur, tout simplement, plus vous montez dans le jeu, que vous prenez des levels, vous prenez des points de skill que vous retrouvez ici dans le skill. <cười> donc, ce que j'ai regardé, c'est que dans les skills ici, si on descend, on trouve le réacteur. D'accord Donc, il faudra que vous mettiez un point selon votre niveau et le nombre de points que vous avez ici de skill il faudra que vous mettiez un point ici dans le euh, réacteur si vous voulez le débloquer sinon vous ne le trouverez pas et vous ne pourrez pas le faire ensuite qu'est ce que j'ai fait au niveau des véhicules euh, au niveau du bateau euh, j'étais à 2 sur 5, j'avais complètement oublié mes points de ski à placer, mais bon ça, ça arrive. Euh, donc j'étais à 2 sur 5, je l'ai mis à 5 sur 5, le bateau va beaucoup, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. J'ai mis moins de temps à faire le retour qu'à faire l'aller. Donc n'oubliez pas aussi de penser à regarder vos points de ski, de vous dire ah, je vais les mettre là, je vais les mettre là. Autre chose que j'ai aussi, c'est j'ai mis, euh, il y a 6 niveaux. Donc, à chaque niveau, vous gagnez 4 slots d'inventaire. Donc, je ne les, les avais pas mis. Donc, j'ai mis 6 sur 6, ce qui fait que j'ai beaucoup plus, mais beaucoup plus de place dans l'inventaire. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi J'ai mis 6 sur 6 en stamina et je cours comme un lapin. Voilà. Et beaucoup plus longtemps que ce que je courais jusqu'à maintenant. Donc, euh, c'est des choses que j'avais complètement oubliées. Mais voilà, ça, je tenais à vous le dire. Il faut que vous mettiez un point donc dans votre réacteur ici. Euh, après au niveau d'ici bon, c'est pas à peine c'est la durabilité et euh, les dommages que font votre, euh, votre hache et votre pioche donc à vous de voir hein, vous les mettez où vous voulez vos stats de joueurs votre stockage euh, voilà, les protéines la stamina euh, etc les véhicules donc le bateau, la vitesse du bateau, euh, l'hélicoptère, j'ai mis un point dans l'hélicoptère et dans la vitesse de l'hélicoptère, je l'ai mis au maximum et ici euh, c'est tout ce qui est équipement, euh, ce que vous avez sur vous euh, donc pour les débloquer, euh, par exemple si vous voulez le, le, le, le manteau en fourrure pour pouvoir aller sur l'île enneigée, il va falloir que vous mettiez un point de skill euh, à ce niveau là voilà donc regardez bien et faites attention surtout, bon, après au niveau de l'île désertique, on ne connaissait pas. Bon, euh, c'est vraiment désertique, il n'y a rien, mis à part ce qu'on a vu euh, où il y a marque. Après, au niveau des mines, on trouve beaucoup d'iron, c'est-à-dire ceci, voilà, de l'huile pour pouvoir faire euh, comme ceci. De l'huile pour pouvoir faire ben, de l'essence ou autre. Et euh, <coughs> décidément, je ne vais pas arriver à parler aujourd'hui. Et au niveau du réacteur, donc, euh, tout ça, euh, on vous demande le réacteur du scrap metal et on nous, de, on nous disait qu'il nous fallait des parties de fusil, donc c'est ceci. Voilà, vous pouvez les avoir en tuant les, euh, les hunters, hein, vous les avez assez facilement, on en avait beaucoup au début. Au début on les a vendus pour pouvoir s'acheter le bateau, donc il va falloir penser à les garder, donc je ne sais pas combien il va falloir pour faire le réacteur mais par contre, je pense qu'il va en falloir un paquet. Donc ça, c'était la chance qui fait que je vois avec vous. Donc au niveau du réacteur, tout simplement pour le fabriquer, il faut aller ici dans la métal machine. Voilà, et ici vous avez le réacteur. Maintenant qu'il est débloqué, qu'on a mis notre point de skill dessus, on sait qu'il va nous falloir 15 plaques de titane, 25 électrique parts, 30 steel plate et 100 screws. Donc une fois de plus, euh, ben, le prochain épisode on va attendre un petit peu le temps que je fabrique tout ça parce que rien que pour faire le réacteur, waouh, wow, ça on demande des choses. Et ensuite on demande du scrap métal, titanium, je pense que c'est de l'autre côté si je ne m'abuse. On va vérifier ici quand même au cas où, euh, ça c'est les meubles, ici euh, non. Alors, je pense que c'est de l'autre côté le scrap métal. Alors si par contre vous n'avez pas fait cette machine, la, la métal machine, vous la faites ici dans le, work ben, le workshop bench. ok Normalement vous devriez avoir les plans. Donc je vais aller voir là-bas. Il me semble que c'est euh, de l'autre côté là-bas qu'on doit pouvoir faire ça. Alors des scrap métal. Hein. Alors On va regarder un petit peu partout, on va faire le point. Euh, hop. alors scrap métal, on n'en a pas ici puisqu'on a à peu près tous les éléments qu'il faut là pas de scrap métal. ici steel plate, iron, cobalt, aluminium euh, alors, où c'est qu'on va pouvoir trouver le scrap métal. alors les screws on peut les faire dans la forge hein, si on n'en a pas assez alors, scrap metal, scrap metal, on sait que ça pourrait se faire ça, c'est là où on va, on va chercher, euh, light fridge, street, mechanical parts, scrap metal, voilà, ben les, les scrap metal, vous voyez j'en ai pile poil sans, ce sont ces, ces petites machines, vous savez, euh, ça ressemble, à, je, je peux pas zoomer, mais euh, un morceau de ferraille avec une roue, euh, gardez-les bien, parce qu'il va vous en falloir sans, 250, j'en ai euh, 99, 100. Bah, il va falloir que je crafte un petit moment, mais un bon petit moment, euh, pour pouvoir, à moins que je puisse en fabriquer, mais je pense pas. Hein. Je pense pas que je puisse en fabriquer. Euh, je peux fabriquer des électriques parts, la dernière fois c'était ce qui nous manquait énormément, mais les scrap métal, je ne crois pas que je puisse les, euh, les fabriquer. Hein non donc il va falloir que je loote énormément donc je ne sais pas quand c'est que je vais pouvoir vous sortir le prochain épisode mais bon avec tout le let's play qu'il y a euh, vous, vous avez de quoi voir et selon en fonction de où vous en êtes dans le jeu donc moi de mon côté euh, j'essaierai d'avancer le jeu au plus que je peux euh, parce que j'ai pas que ce let's play là vous le savez, niveau découverte c'est un petit peu calme en ce moment euh, là je vais avoir un jeu à vous présenter euh, qu'on m'a gentiment offert donc j'y reviendrai dessus il euh, y a deux, deux, trois jeux comme ça mais au niveau découverte c'est un petit peu calme euh, sachant que tout le monde est sur Dying Light 2 euh, euh, Force for Spoken et euh, Elden Ring bien sûr pour ne pas le citer vous en doutiez tout le monde est là dessus donc c'est pas la peine que moi je m'y mette maintenant les gros youtubeurs ils sont dessus et je trouve les prix excessivement élevés pour être honnête avec vous donc euh, je ne pense pas pour le moment me mettre sur Elden Ring ou, euh, ou autre donc euh, j'ai deux, deux trois petites pépites à vous montrer euh, qui ne date pas de 2021 ou de 2022. C'est des petites pépites, comme ça on passe à côté. Mais euh, vous inquiétez pas, euh, j'ai de quoi euh, vous mettre des nouveautés euh, en attendant que je puisse faire tout ça. Sur ce, on, ben écoutez, on se retrouve le plus vite possible, le temps que j'arrive à crafter tout ça. Euh, pour l'épisode, ce sera 29. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez me rejoindre en live sur Twitch si vous avez des questions. N'hésitez pas, vous venez, c'est gratuit. Euh, vous venez, vous pouvez discuter directement avec, avec moi sur le chat et je pourrai vous répondre directement si vous avez des questions, quel que soit le jeu, à condition bien sûr que je le fasse sur la chaîne YouTube ou que je le fasse sur Twitch parce que c'est un jeu que je ne connais pas. Évidemment, je ne pourrai pas vous répondre. Euh, et ensuite, ben autrement, ben un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Un petit commentaire si vous avez des questions ou autres. Et puis, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bibi plein de zouzous. Et on se retrouve le plus vite que je peux pour la suite des aventures du Let's Play de All you Home. Allez, bye bye